dernier épisode de la saison, nous rendons visite à celles et ceux qui sont à la base de notre système d'alimentation, les agriculteurs. À la ferme des Volonteux près de Valence, s'invente depuis dix ans un autre modèle d'agriculture, plus respectueuse de l'environnement et des gens qui y travaillent. Car une ferme n'est pas seulement un lieu de production, c'est aussi un lieu de rencontre et d'apprentissage où se crée du lien social et des connexions à la terre. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Hyperlien. le monde d'après est déjà là. Donc là on vient de sortir de la gare de Valence TGV et on cherche Rémi qui va nous emmener à la ferme des Volonteux. Alors la ferme des Volonteux c'est situé à beaumont les valence à seulement 15 minutes d'ici. Et la particularité de cet endroit c'est qu'il s'agit d'une coopérative agricole. Et en fait elle rassemble des agriculteurs qui ont décidé de mutualiser leurs moyens de production. Eh ben Beaumont c'est euh, alors c'est une ville très périurbaine, il y a eu beaucoup de lotissements euh, enfin comme toutes les je pense, les bleds périurbains tu vois on est passé de je sais pas 2000-2500 habitants il y a une trentaine d'années je pense à, à 4000 aujourd'hui et on fait pas partie de la vallée de la Drôme donc il y a souvent des gens qui nous disent ah bah vous êtes dans le projet Val de Drôme parce que le projet Val de Drôme c'est la biovallée. Euh, mmh. voilà mais non nous on fait pas partie du Val de Drôme on est... On est de Rome. Ah <rire> Comme dans beaucoup de, de lieux périurbains, il y a une perte un peu de, du centre, des centres-villes. Beaucoup de gens viennent travailler sur Valence, bien entendu, ou les, les alentours de Valence. Donc, bah, ils prennent leur activité, ils s'arrêtent ils sur des commerces proches de, de, des villes. Et ce qui fait qu'avec bah, le temps, la vie sociale du centre de, de Beaumont, elle est. Bah, elle diminue, quoi. Il y a de moins en moins de trucs, quoi. Et après, euh, bah, il y a quand même des, une belle campagne, quoi. Mais on est, on, est vraiment, euh, on est, vraiment, à la, à la limite de l'urbanisation et de la campagne, quoi. Et ce qui fait que on, dans toutes ces, tu vois, toutes ces on a peu réfléchi à l'espace de l'agriculture ou de la terre au sein, de, au sein des villages, tu vois. Et en fait, on a, bah, on a, on a dégagé toutes les parcelles de terre, ce qui fait qu'on est, euh, bah, ouais, on a on a la terre qui est à l'extérieur des, des, des villages, des bourgs. Quoi. Et ça, ça fait un moment qu'on y pense parce que en fait, les gens, depuis le début de la structure, il y a toujours des gens qui se sont retrouvés, qui parlent une demi-heure ou une heure tu vois, sur le bord du, du comptoir et puis qui se mettent à côté. Euh, euh, et on s'est dit, ben, tu vois, vraiment, euh, ça fait partie aussi de, de notre rôle, de dire, bah ben, tiens, ce lien social, on amène ce que, ce que des supermarchés ne peuvent pas amener, c'est-à-dire du lien social. Euh, et, et, et des, des espaces de contact ou de discussion. Quoi. Et voilà, on est arrivé. On est à la maison. Je vais me garer, puis tout simplement. Hein, <rire> on va dire. Allez. Là, est-ce qu'on peut dire que c'est un peu le cœur de la ferme hein Ouais, carrément. Ici, c'est la partie zone technique, euh, euh, économique, les activités, au moins la commercialisation de chaque activité à peu près, quoi. Donc, euh, donc ouais, c'est quand, quand même le cœur de la ferme, ici, quoi. besoin que d'un saut en grains ou euh... ah, Ouais, c'est bon. En fait, ils n'ont pas tant besoin de, de grains que ça, c'est juste que ça me fait plaisir ils m'aiment bien, après. Vous avez combien d'hectares, en tout on n'a on a pas énorme, je dirais qu'on doit avoir euh, peut-être 25 hectares. Ah, c'est ouais. pas énorme. Donc c'est pas vraiment pas une, pas une grosse ferme, quoi. Et vous vendez pratiquement tout en direct Ouais, on vend tout en direct. On vend 50% du volume de vente, euh, entre 50 et 60% directement tout au magasin. Et après, le reste, on vend ou à des épiceries, c'est-à-dire euh, euh, BioCop, la Carline dans le Diwa ou euh, Gram Kilogram ou d'autres épiceries. Ou on vend sur le marché, on va dire, aux alentours de 10-15%, 20% peut-être sur le marché et 20% tu vois, en extérieur via une mercuriale. Tu dirais que vous en êtes à quoi, par exemple, en termes d'autonomie alimentaire, du coup C'est difficile de dire. En fait, quand tu parles d'autonomie, tu vois, nos, nos fermes, des fermes comme nous, on est des fermes bien plus résilientes que des fermes... Des fermes traditionnelles, ce n'est pas du tout de terme péjoratif. Hein. Mais malgré tout, dès que tu te questionnes sur l'autonomie, tu te rends compte que tu, tu tires la ficelle et que en fait, tu découvres toujours des nouvelles choses et que c'est pas si simple d'avoir dans le monde qu'on a créé des structures autonomes. On n'est pas encore autonome en fumure, on n'est pas encore autonome en énergie. Vois, on a des pannes de, de, de tuyaux, d'irrigation, de trucs. Est-ce qu'on va trouver les pièces Est-ce qu'on va pouvoir réparer Est-ce que nos circuits d'eau ils vont, ils vont tourner On est vraiment dépendant de, de l'industrie. C'est pour ça qu'on met de l'élevage, c'est pour ça qu'on a un projet de production d'électricité pour la ferme, pour l'autoconsommation de la ferme c'est vraiment dans le but de répondre à ces questions là de dire ben comment on fait dans un monde qui change pour avoir le moins d'impact possible je pense aussi que, que la tu vois, intellectuellement, le truc de l'autonomie à tout prix, c'est aussi un faux truc parce qu'en fait, nos anciens, il y a 80 ou 100 ans, ils n'étaient pas totalement autonomes. Ils vivaient parce qu'ils avaient des voisins. Tu vois, par exemple, ils, pour faire de la boulangerie, ils n'avaient pas forcément tous des trieurs. Euh, ils n'avaient pas forcément tous euh, 10 chevaux. Des fois, ils empruntaient les bêtes euh, chez les voisins. Donc, en fait, il faut aussi être raisonné dans, dans notre vision de l'autonomie en disant euh, il faut être totalement en autarcie. Non, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est, je pense, avoir le moins d'impact produire tout ce qu'on peut produire localement et éviter que ça vienne de l'extérieur. Et après, de se dire, bah en fait, euh, euh, notre objectif aussi, c'est de créer des réseaux de gens qui vont s'échanger des choses, qui vont s'acheter ou s'échanger des trucs, des semences, des services, euh, tu vois des, des outils techniques, parce qu'en fait, il y a des trucs qu'on n'a pas toujours besoin de faire. Le cœur de la ferme des Volonteux c'est le magasin d'épicerie et là en fait on va rencontrer Mathieu qui va nous expliquer ce modèle un peu particulier. Eh ben, je m'appelle Mathieu, voilà. du coup moi je porte les chemisettes à la ferme, il y a ceux qui ont les bretelles puis ceux qui ont les chemisettes. <rire> tu as une partie toi. Là. Ouais moi ouais. je fais les chemisettes et puis euh, quand j'aurai un peu progressé euh, <rire> j'espère. <rire> Par rapport aux volonteux c'est que là on est vraiment sur un projet de territoire, c'est-à-dire qu'il y a des euh, projets, mais ça c'est Rémi qui peut en parler mieux que moi, mais des projets de réseau, etc. De, qui, qui existent, mais il n'empêche que la base du projet c'est de produire sur place, de commercialiser sur place et de créer un système autonome dans lequel bah, si... Euh, on est obligé de faire des céréales pour, pour faire un assolement. Et bah, comment on valorise ces céréales bah, On crée un boulanger paysan. Et on maîtrise tout de, du tout départ. Ça peut être du, du plan que va faire David, qui fait pousser ici, qui va être cultivé par les marchés qui va être vendu au magasin. Quoi. Et là, il y a vraiment une dimension où on recentre totalement à un dans une seule structure, vraiment de tout début de la production jusqu'à la vente aux gens. Quoi. Euh, on est au magasin, du coup on, a cette, ce, on fait ça, enfin, c'est notre première mission, on est l'outil collectif de la ferme et on a pour mission de commercialiser en priorité les produits qui, qui, qui ont poussé ici. Quoi. Et ça permet quoi un, un, un lieu comme ça sur un territoire c'est dès le départ euh, l'action de Rémy qui a été dire qu'il y a des terres qui sont des terres périurbaines, qui étaient des terres agricoles et qui sont en train de ne plus devenir. Donc ça, c'est pas normal. On, a, on redonne, il faut redonner ou laisser à ce territoire des terres agricoles qui soient des terres euh, productives et avec des gens qui produisent dessus. Après, bah, pour y arriver, euh, il faut développer des activités, il faut... Euh Inciter les gens à venir sur place. Donc, ça, ça se fait par le biais du magasin, là, parce que les gens viennent acheter. Mais euh, aussi, et c'est l'objet, là, du tiers-lieu, c'est de se dire bah, il faut aller aussi plus loin pour que les gens qui viennent ici ne soient pas que ou des, bah, des producteurs sur place ou des consommateurs, mais que ce soit des gens qui puissent se dire euh, je sais pas, on va venir boire un café, on va euh, avoir une salle pour travailler ici. on va Et du coup, euh, ouais, que ça devienne vraiment qu'on aille jusqu'au bout de tout ça en se disant bah, on est parti du début qui était le. L'exploitation agricole, on a monté tout un outil autour de ça pour que ce soit autonome, que ça vive, etc. Mais ce n'est pas parce que c'est autonome que ça doit être coupé du reste. Et que du coup, bah, là, on est dans l'étape d'après, parce que déjà, il faut que les étapes d'avant, elles fonctionnent. Et on est dans l'étape d'après qui est de dire maintenant, bah, en fait, voilà, on va jusqu'au bout. Quoi. Au Ce c'est pas parce qu'on arrive à peu près à être autonome etc., qu'on va, va le fermer, au contraire, on va le rouvrir. La coopérative ne fait pas que de l'alimentaire, elle héberge aussi d'autres activités, comme la fruiterie de Mina qu'on va rencontrer. Et euh, c'est quoi la ferme, la ferme des Volonteux alors aujourd'hui Ferme des Volonteux, alors je le verrai à plusieurs degrés, c'est un collectif d'entrepreneurs, ça c'est certain. Euh, c'est un lieu de partage, c'est un, un lieu où on transmet aussi beaucoup, énormément même je dirais. Et, euh, et puis c'est une grande famille. Parce que, ouais, y a, on, on est là pour, pour les bons, les mauvais moments, et ça, c'est chouette, quoi. Et ça, je pense c'est la force du collectif aussi, c'est se dire, euh, j'ai un peu sur mon activité, je me suis pété le genou, euh, ou j'ai besoin de vacances. Euh, bah, en fait, il y a, y, a y a un groupe qui est derrière, quoi. Et, et, et c'est pas juste un lien professionnel, mais ça va au-delà, parce qu'à ouais, un moment donné, il y a quand même un, un lien de confiance qui est bien plus fort, quoi. Et il y a quoi comme activité, alors, aujourd'hui Alors, on a... Euh, donc l'épicerie, du maraîchage, de l'arboriculture, euh, un petit peu d'élevage, euh, des jardins euh, en permaculture où dessus en fait il y a de l'animation. Il fait aussi pépinière. On a un paysan boulanger qui s'est installé aussi depuis cette année et la friperie. Et Fisalis euh, qui fait pas partie des volontaires mais qui est partenaire. Je suis arrivée à la ferme, à la création... Et donc voilà, j'ai fait du maraîchage pendant à peu près trois ans, trois ans et demi. Bah, après, il y a eu la réalité euh, du, du milieu quoi, qui m'a vite rattrapée en étant une nana euh, toute frêle, euh, qui venait d'accoucher d'un bébé, euh, Voilà, c'était super compliqué. Et donc j'ai eu de la chance, encore une fois, que la ferme m'a permis de me recycler en interne et, et de passer sur la partie épicerie. Et puis, euh, était, euh, on était en pleine discussion sur euh, sur des effondrements futurs, potentiels, sur toutes ces questions-là. Et, et, euh, et un jour, je suis tombée sur un, un, un article qui, qui parlait de l'industrie textile et, et en fait tous les dégâts que ça amène sur notre environnement. Et nous, on était déjà un petit peu dans cette démarche. Et là, je me suis dit, bah, ici localement, on n'a pas ça. Et donc, je l'ai proposé au collectif en disant, bah, écoutez, moi, ça y est, l'épicerie, c'est fini. Et j'aimerais me lancer dans une friperie. Donc, au début, c'était une friperie. Euh, est-ce que ça va marcher chez nous Parce qu'on est quand même en milieu rural. Nous, à Beaumont-les-Valences, il n'y a pas grand-chose. On est obligé de se déplacer euh, jusqu'à Valence. Bon, c'est pas super loin, mais malgré tout, ça oblige pas mal de gens à se déplacer jusqu'à Valence euh, pour, euh, pour s'acheter des fringues, pour s'acheter de la bouffe, pour s'acheter... Euh... Alors qu'il y a plein de choses qu'on peut faire euh, ici, sur place, si on se donne les moyens. Mais pour toi, est-ce que c'est déjà un peu le monde de demain, des, des initiatives comme celle-ci, finalement Complètement. Complètement. Créer de la... De la... La vie euh, localement, créer de l'économie locale, euh, Ouais, je pense que c'est ouais, ça. Donc là, en fait, on est en train de se rendre dans les champs pour rencontrer Sylvain, qui est un des maraîchers de la ferme des Volonteux. Et il va nous expliquer un peu ce que c'est que travailler dans la ferme des Volonteux. Je viens aussi d'un milieu agricole mes parents étaient maraîchers dans le Val-de-Saône donc au-dessus de Lyon mais ils étaient en conventionnel et donc ils avaient 30 hectares hyper mécanisés et je, me suis, je suis parti de ce milieu enfin assez tôt, je suis parti pendant 15 ans en fait pour faire cours. Et j'y suis revenu euh, bah, euh, à l'agriculture. Euh. Et du coup, euh, j'ai pu voir qu'il y avait d'autres euh, façons de faire que celles de mes parents. Euh, et je suis arrivé à la ferme des Volonteux il y a cinq ans. Et du coup, donc, comme j'expliquais, il y a des activités au sein d'une même euh, CAE, coopérative euh, d'activité et d'emploi, qui est la ferme des Volonteux. Chaque activité est gérée euh, par des entrepreneurs salariés et des salariés euh, lambda. On a des réunions tous les 15 jours pour voir un peu... Euh, la, la vie coopérative, euh, les projets. Euh, il y a ce cercle-là et puis il y a le cercle de la ferme, avec tous les gens de la ferme sont conviés pour aussi qu'il y ait des échanges. Par exemple, le maraîchage et, et le magasin. Enfin, les sujets peuvent varier de, de, de la fête, la préparation de la fête annuelle des volontaires, de la pénibilité au sein du travail et comment on peut l'améliorer. La, la, enfin voilà, c'est très large. Est-ce est que du coup, ce modèle-là, te permet d'avoir un tête dans le guidon justement par rapport à tes, à tes parents Et oui. Oui, oui, euh, enfin, comparativement, euh, si on regarde un peu les heures que je fais, euh, j'en fais presque deux fois moins que, que mes parents. La création de la ferme des Volonteux, c'est un projet. C'est un projet qui date un peu de loin, je ne sais pas comment dire, mais en fait, j'ai eu des parents qui ont, bah, qui ont eu une entreprise avant tout. J'ai vu ce que c'était que d'être vraiment un patron. C'est 70h80 de boulot, c'est peu de reconnaissance, des risques, etc. C'est etc. l'agriculture. Et puis après, j'ai aussi bossé dans une structure associative de réinsertion par l'emploi. Il y avait la ferme de mes grands-parents bah, qui était là et qui n'était plus cultivée depuis 20 ans. Et je me suis dit, bah ouais ça ça me parle vraiment, c'est un endroit où je me sens bien. Après avoir fait des études dans l'environnement, je me suis dit, c'est vraiment un angle d'attaque politique, social et environnemental. Plus j'étais dans le milieu agricole et plus je me rendais compte que je trouvais ça ahurissant, c'était la préhistoire l'agriculture. Enfin, je n'ai pas de critique, mais c'était vraiment la préhistoire. On était dans un modèle où les gens vendaient des produits et n'étaient pas du tout maîtres du prix des produits. Il y avait peu ou, peu ou pas de protection sociale, et surtout pour les gens qui s'installaient. Et je me dis, mais en fait, c'est tellement... Enfin, tu vois, c'est fou quoi qu'on qu en soit là. Et je me dis, bah, pourquoi pas essayer autre chose et vraiment, la structure coopérative répondait à tout ça. Chacun est un peu patron, chacun est un peu salarié. On acquiert des, des droits sociaux parce qu'on est salarié. Toute cette capacité à faire ensemble, créer du commun, mutualiser, et que je trouvais vraiment hyper intéressante. Et en chiffres, ça donne quoi Alors C'est un truc, on est dans une société qui valorise le chiffre, parce que c'est parce que comme ça, il faut embaucher des gens, faire du chiffre d'affaires. Mais pour moi, c'est... C'est pas un facteur de réussite. Le facteur de réussite premier pour moi, c'est vraiment le fait qu'on a un groupe d'humains qui arrive à, à vivre ensemble, tu vois. Et, euh, et la fête des Volonteux qui a abandonné cette année, c'est vraiment un, une pépite, un truc qui me, tu vois, qui me fait vraiment chaud au fond du cœur quand, quand j'y suis, quoi. Parce que c'est toute cette machine qui se membrane, tu vois, tous ces humains, qui, qui, qui, qui ce moment d'échange où les gens... Euh, euh, eh ben, ils échangent, ils boivent des bières ensemble, ils refont le monde. Et ça, c'est pour moi une vraie réussite. Après, si on parle de chiffres, eh ben, on, est parti, on est parti de rien, puisqu'on était on était 3 ou quatre au départ. Aujourd'hui, on est à peu près une vingtaine de TP à l'année. Et après, on est parti, ben, on est parti de zéro. Et aujourd'hui, on fait aux alentours de 1 million mille euros de chiffre d'affaires. Et, et, et en quoi la ferme, c'est un outil pour le territoire où vous êtes là pour le coup. En fait, nos fermes, c'est bien des outils, mais c'est ce que ça a toujours été. On a une fâcheuse tendance à voir les choses comme des propriétés. Et, et quand tu travailles la terre, des fois, tu trouves des, des vieilles choses qui viennent de la terre. Des, vraiment des antiquités. Et là, tu, tu vois bien que es, tu, tu n'es que de passage, en fait. C'est en ça que en fait, nous, on est propriétaires de, de rien du tout. On est, on est, on est juste... Euh, ben je remercie juste les anciens de nous avoir laissé de la terre. Et nous, on est là pour la transmettre. On est un, un outil du, du, du territoire parce qu'on on, on crée de l'emploi, on crée du lien social, mais aussi, on, on a la vision que notre métier peut être, peut être différent. Ça veut dire qu'au euh, lieu d'utiliser quelque chose, on peut en bénéficier. C'est autre chose. Ça veut dire qu'on peut être là euh, et euh, se dire, ben, à la sortie, peut-être que dans 10 ans, 15 ans, 30 ans, quand, quand moi, je laisserai ma place à quelqu'un d'autre qui viendra s'installer, j'aurais amélioré les conditions, amélioré les conditions de terre, améliorer les conditions de, tu vois, de la diversité euh, des insectes et, et, et de, et de l'eau quoi. Donc euh, c'est une vision un peu différente, dire ben voilà cette terre elle est vraiment pas à moi et, et, euh, et la nature elle m'a laissé ça, donc autant la faire fructifier, j'en bénéficie en fait. J'avais envie euh, d'un lieu où, où, on, où on étudie, où on change les choses, où on, où on fait des essais, euh, euh, je ne sais pas si on change les choses, mais ce qui est sûr, c'est qu'on fait des essais et qu'on que, qu explore, quoi. et ça, c'est dur vraiment, mais c'est quand même une richesse incomparable. Qu'avons-nous vu dans ces tiers-lieux, ces Fab Labs, ces associations et ces coopératives Qu'avons-nous compris au contact de tous ces gens qui créent des outils de développement pour leur territoire Qu'avons-nous retenu des modèles coopératifs, libres, communs Que la médiation numérique crée du lien social Que les machines open source permettent de se réapproprier les moyens de production Que le circuit court est une approche plus raisonnée de l'alimentation Oui, ça ne fait aucun doute. Mais ce que nous avons surtout vu dans tous ces lieux que nous avons visités, ce sont des alternatives à un modèle en bout de course. Ce sont des propositions pour habiter ce monde différemment. Et enfin, ce sont des gens comme vous et moi qui ont posé les bases d'un autre possible. Est-ce que c'est ça le monde d'après C'est ce que l'on espère et c'est pourquoi Hyperlien existe. Pour diffuser ces propositions le plus largement possible et pourquoi pas inspirer des changements. En attendant, on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode d'Hyperlien.